Bonjour, nous sommes à PyCon 2014 à Montréal. Nous sommes avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc on va parler de, de Twitter et notamment du Twitter et de logiciels libre Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous, ben, nous en dire un peu plus sur ce sujet-là, sur quoi vous travaillez Oui. Euh, sur GitHub, on peut aller sur GitHub, euh, GitHub.com/twitter. On retrouve plus d'une centaine de projets. Euh, de logiciels libres qui sont soit faits par Twitter ou auxquels Twitter contribue de façon majeure. Twitter a été bâti vraiment avec du logiciel libre, avec de l'open source. Euh, la plupart de notre infrastructure, de notre stack logiciel euh, est en logiciel libre ou utilise des logiciels libres. Euh, Twitter euh, est programmé euh, en Ruby, en Python, il y a du Scala, on utilise OpenJVM euh, comme virtual machine sur nos serveurs. Euh, puis on a euh, des projets euh, autant pour du front-end comme Bootstrap, qui est un projet de, de mise en page pour aider les, les structures, que des, des projets comme euh, Mesos, qui est une virtualisation qu'on utilise pour euh, gérer nos serveurs. Donc... Euh, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, quand on a des projets, il y a, il y a la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer, tout le monde n'est pas oui, capable oui. de travailler dans des projets libres, il faut apprendre à contribuer, il faut apprendre, faut... c'est en termes de gestion, donc aujourd'hui, c'est géré comment aujourd'hui ben, oui. La façon qu'on est organisé chez Twitter, c'est Chris Anasik, euh, qui était chez Red Hat auparavant, euh, donc il, conna, il, a il un connaissait, faire. oui, exactement, <rire> certainement. Et puis il s'est joint à Twitter euh, il y a peut-être 3, 3 ou 4 ans, et euh, de la façon que ça marche, c'est que tous les projets peuvent être open sourcés, mais on a un processus à l'interne euh, pour euh, s'assurer que d'un point de vue légal, euh, d'un point de vue technique, euh, puis d'un point de vue euh, de participation avec la communauté aussi, euh, tout soit fait dans les règles de l'art. Et euh, une des choses qui est très importante pour nous, entre autres, c'est que si on a une pièce importante à, à mettre en logiciel libre, euh, on va travailler très fort pour aller trouver au moins deux, trois autres compagnies qui vont supporter eux aussi, qui vont adopter, qui vont supporter, qui vont contribuer directement au code de ces différents projets-là. Pour nous, c'est la façon de savoir que oui, OK, c'est un projet qui est pertinent, qui a sa raison d'être, mais qui va aussi chercher, en allant chercher cette, euh, cette participation-là de d'autres personnes. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de bootstrap ou de chercher une chose, c'est que. Il y a d'autres grandes structures, peut-être du web, on va appeler du, du, du nouveau web, on va parler de Facebook, on va parler de Google. Euh, Google, il y a Hadoop, ça, en fait, quelque part, il y a une sorte de savoir-faire maison, d'une intelligence maison, et d'un coup, on va le sortir et on va se dire, bon, est-ce qu'on le met en open source, est-ce qu'on ne le met pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui se passent chez vous euh, en termes de dynamique? Oui, ben en fait, ce que ça permet de faire, euh, de, de, de rendre les logiciels disponibles aussi, ça permet de découvrir les talents, les gens qui sont... Euh, vraiment ingénieux et qui y contribuent. Euh, Twitter, entre autres, je parlais de Messos tantôt, c'était un projet euh, de recherche d'un étudiant à la maîtrise qui a été engagé par Twitter pour réaliser euh, ce projet-là. Et après ça, on l'a ouvert euh, pour inviter autre, les autres personnes à participer. Donc, c'est sûr que pour Twitter, ça démontre notre expertise. C'est une façon de dire, nous sommes les experts dans ces domaines-là et les gens, par exemple, au recrutement euh, se oui. servent beaucoup des logiciels libres comme plateforme euh, de représentation pour Twitter. Là. Donc, il y a un côté euh, aussi euh, très business là-dedans. Oui. Euh, ça permet aussi de recruter, de reconnaître les profils qui sont intéressés sur du code en fait, sur Twitter. Exactement. Du, euh, c est, c est, et puis, euh, aussi, l'autre côté de la médaille, c'est que les le, le types d'ingénieurs qu'on engage viennent de ces milieux-là et ils ne il travailleraient pas pour une compagnie qui ne fait pas ça. Ouais. Donc, donc, il y a cette éthique-là aussi qui vient avec donc, et, et ça, ça fait un effet de renforcement parce que plus on en fait, plus on, meilleur on est là-dedans puis plus c'est intégré dans l'éthique de la compagnie. Donc, euh, ça serait impensable de, de, de penser arrêter de faire ça un jour là, pour nous. Là. Oui, parce que justement, j'avais discuté avec Jim Whitehurst, le, donc le CEO de, de Red Hat, oui. avec une question sur… Oui, mais regardez, maintenant, il y a des sociétés propriétaires. Ben, on voit bien, il y a Microsoft, par exemple, qui commence à… Oui avoir une stratégie d'ouverture. Et là, je lui dis, mais c'est quoi la différence entre une boîte comme Red Hat, qui a la culture, c'est-à-dire qui a grandi directement, qui a été créée Exactement. dans le bain du, du, de l'open source avec une boîte. Et il me disait justement, c'est cette culture-là et ce savoir-faire-là. Et donc, vous, c'est un peu un challenge quelque part pour vous aussi. Euh... Oui, mais ça, ça, ça fait aussi partie d'une adéquation culturelle. Quand on rencontre des candidats, euh, quand moi, j'ai décidé d'aller travailler chez Twitter, je connaissais Twitter au travers aussi ses projets en logiciels libres. Et donc, je travaille avec les API de Twitter. On avait développé des logiciels libres. J'avais ma start-up, startup. On avait mis des trucs sur GitHub pour travailler avec Twitter. Euh, avec les API de Twitter. Et encore aujourd'hui, maintenant je suis de l'autre côté de la clôture, je travaille avec les développeurs, aux relations avec les développeurs, mais. Euh, on a une page sur dev.twitter.com, c'est toutes les librairies un euh, logiciel libre pour travailler avec les API de Twitter et c'est ceux-là qui sont les plus utilisés. Là. Donc là, juste peut-être juste pour conclure, donc aujourd'hui on comprend Twitter va intégrer des logiciels libres, va les, les mélanger plus ou moins avec du propriétaire en fonction des contraintes. Derrière, est-ce qu'il y a aussi une notion d'écosystème, c'est-à-dire des entreprises, des structures qui vont être dehors, donc on va favoriser à se développer sur ces oui. modèles-là? Une chose qu'on a faite récemment, on a organisé une conférence justement pour inviter les différents contributeurs aux projets les plus actifs, là, dans lesquels Twitter contribue, justement pour développer un peu cette communauté de pratique là euh, donc, de savoir que chez LinkedIn ou que chez Airbnb ou dans d'autres grandes compagnies Internet, comment eux utilisent euh, les logiciels libres? Netflix qui en est un, un autre oui. très grand utilisateur. Ils font des superbes contributions aussi, Netflix. Donc, cette euh, communauté de pratique là mais cette communauté d'idées aussi, puis de, de, de, de code, euh, je pense que c'est important pour nous de contribuer à, à rendre ça euh, actif. Donc, il y, y a tout le côté écrire du code et commettre du code, mais il y a aussi organiser des rencontres, aller voir les gens sortir aussi euh, de, de chez nous puis aller, aller à l'extérieur pour rencontrer. Alors aujourd'hui, si on a envie d'en savoir un peu plus sur vos projets, on va où sur… GitHub.com/barre euh... Sur euh, github Twitter, mm -hmm. puis on a aussi dev.twitter.com qui est le site pour les développeurs de Twitter qui a euh, plusieurs euh, pages sur l'open source aussi. Très bien, bah merci beaucoup Sylvain Ça et à bientôt plaisir. sur PyCon.